C'est moi, c'est vrai, c'est Yeah Welcome to Yaound Angeles. Nouveau flanc, fais oublier ces rappeurs obsolètes. Génération Inazuma, c'est une dame gros. On va faire du sale avec la main céleste. Welcome to Yaound Angeles. Nouveau flanc, fais oublier ces rappeurs obsolètes. Là, j'ai trop la dalle, gros. J'fume un gros joint en août. Et j'ai fini d'écrire ce texte en juillet. Real nigga, real OG Toutes les balles sont dans ma bouche, pas ton fusil Je vais soulever cette pote comme je vais soulever vos cousines Tu mimes que t'es riche, moi je viens pisser dans ta piscine Je suis en feu, nigga, je suis la flamme olympique Tellement je vais casser le dos, t'as quoi un fessier préhistorique Avec quoi je joue la timide Autant elle m'envoie des pics et je souris Chaque fois qu'elle sort ma dit Fume la congue comme des clubs, doucement et sûrement à son son a le ganga et les bombes de piment Tu n'as pas où les trouver, nigga, je à la référence Salon 4, les clients des mails, là sont d'abord les enfants les profs sont comme Achilles, 1 m 306 mais j'ai le flow à Nelly. Faut pas qu'elle te monte et ne jette pas ton physique. Moi là ne joue pas les top, j'étais vu shake à Delhi. Suis du Céline John Nigger. Welcome to Young d'angeless, nouveau flotte fait oublier ces rappeurs obsolètes. Génération inazuma, c'est une Dame gros, on va faire du sale avec la main céleste. Welcome to Young Angeles nouveau flotte fait oublier ces rappeurs obsolètes. Là j'ai trop la dalle gros, j'fume un gros joint en août et j'ai fini d'écrire ce texte en juillet. Welcome to Yaoundé Angeles, nouveau flanc, fais oublier ces rappeurs obsolètes. Génération Inazuma, c'est une dame, gros, on va te faire du sale avec la main céleste. Welcome to Yaoundé Angeles, nouveau flanc, fais oublier ces rappeurs obsolètes. Là j'ai trop la dalle, gros, fais un gros joint en août et j'ai fini d'écrire ce texte en juillet. Là j'ai trop la dalle, gros, j'fume un gros joint en août et j'ai fini d'écrire ce texte en juillet.